Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer que malheureusement, vous n'aurez pas de retraite et que donc il va falloir que vous trouviez une solution. Alors pourquoi vous n'aurez pas de retraite Eh bien parce que au plus les années passent, au moins il est probable qu'il y ait suffisamment d'argent dans les caisses pour payer les retraites. Il y a une cinquantaine d'années, c'était à environ 40 travailleurs qui permettaient de payer les retraites d'une personne. Maintenant, c'est de l'ordre de deux travailleurs pour une personne qui est à la retraite. Donc il est clair que ce système est actuellement en faillite ou en passe de lettres, qu'il n'y aura plus assez d'argent pour payer toutes les retraites dans un délai assez court. Donc il va falloir que vous trouviez une solution. Alors, trouver un travail quand on est à l'âge de la retraite, il ne faut même plus y penser. Donc actuellement, lorsqu'on a 50 ans ou 60 ans, Trouver un travail c'est quasiment mission impossible, il faut vous mettre à votre compte et encore, bon là c'est pas du tout évident. Donc je pense qu'une des solutions euh, qui se présente et qui est encore euh, tout à fait réalisable pour tout le monde, c'est de vous mettre au trading, à la bourse mais pas n'importe comment, donc il faut bien sûr suivre une formation et à ce moment-là, vous, vous pourrez arriver à gagner l'équivalent ou beaucoup plus que ce que vous proposera le service de pension, le service de retraite. Donc c'est quelque chose auquel il faut sérieusement penser dès aujourd'hui, parce qu'il est clair, vous pouvez regarder ce qui se passe dans le monde entier, les grandes sociétés, les banques liquident leur personnel dès 50 ans. Donc ils essayent de les mettre en pré-retraite, donc ils sous-traitent le travail à des sociétés extérieures. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué de trouver un emploi. Vous avez les robots qui eux aussi prend remplace énormément de personnel, euh, les logiciels dans les sociétés d'assurance également. On a vu euh, ces derniers temps énormément de licenciements dans les assurances, dans les banques. Donc il est clair que la sécurité de l'emploi n'existe plus. Et heureusement, il y a encore les marchés financiers, mais ce n'est pas à l'université, ce n'est pas à l'école qu'on apprend à faire du trading, à trader efficacement en bourse. Donc il faut passer par euh, des formations privées. Et si vous êtes intéressé par une formation, eh bien vous en trouverez euh, pas mal sur le net. Et moi je vous propose également une formation surtout euh, très efficace, c'est ma formation au scalping. Vous trouverez un lien ici en haut de cette vidéo, vous aurez un lien vers mes formations. Et ma formation au scalping est une formation tout à fait abordable, qui vous permettra de commencer à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers et à vous mettre à trader sans aucun risque. Pourquoi sans aucun risque Parce qu'il est clair qu'il faut que vous appreniez comment ça fonctionne la bourse, comment ça fonctionne le trading et ça vous pouvez le faire en suivant mes informations avec de l'argent virtuel, avec une plateforme de trading gratuite que vous pouvez télécharger sur internet et commencer à comprendre, à voir si c'est un domaine qui vous intéresse, qui vous plaît et je suis sûr que ça plaira à un grand nombre d'entre vous Comment gagner de l'argent sur les marchés financiers Comment arriver à faire croître son capital Et quand je parle de capital, on peut commencer avec 500 euros en réel, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Et euh, j'ai des étudiants donc, qui arrivent très rapidement à faire fructifier euh, euh, leur capital. J'ai un de mes étudiants euh, qui, tout en voyageant euh, toute l'année, trade avec un capital de 40 000 euros et fait chaque année 40 000 euros donc, euh, de gains également. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible et que vous pouvez surtout commencer à envisager une solution à la pauvreté que vont rencontrer pas mal de retraités. Si vous ne voulez pas faire partie de ces gens-là, eh bien cherchez une solution. Et le trading est une des meilleures solutions certainement pour des personnes qui vont être à la retraite et devront malheureusement... Euh, se priver de beaucoup de choses. Donc, si vous ne voulez pas faire partie de ces personnes-là, eh bien, envisagez sérieusement la bourse, le trading. Et euh, c'est le moment aujourd'hui de vous mettre, de vous informer, de comprendre ce que c'est, et surtout sans risque. Il ne faut pas vous lancer avec de l'argent réel euh, tout de suite. Non, faites-le d'abord avec de l'argent virtuel. Vous allez voir si c'est un domaine qui vous passionne, que vous aimez, que vous pouvez faire. Et bon, le scalping, c'est quelque chose. Il ne faut pas y passer toute la journée. Donc, vous pouvez faire ça quelques minutes par jour et vous verrez vous verrez qu'il y a moyen de gagner de l'argent d'abord en virtuel et quand vous aurez des bons résultats en virtuel à ce moment là passez en réel sur un petit compte voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez-la, partagez-la et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube c'est le moment inscrivez-vous, abonnez-vous ci dessous et cliquez sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo voilà j'espère vous retrouver très prochainement au revoir